bonjour bah je m'appelle manoa et aujourd'hui je vais vous apprendre à comment faire le ruby cube x 3 d'abord je vais je vais le faire à ma vitesse pour vous pour vous montrer ce que ça donne et après je, veux, je vais partir je vais passer aux parties explications Et voilà. Donc maintenant je vais passer à la partie explication. Donc Déjà on va mélanger. Déjà on va commencer à mettre les arêtes, euh, les arêtes pour faire une espèce de traite chaque côté et la croix blanche. Donc déjà on va prendre par exemple l'arête verte blanche, on va la mettre au bon endroit. Donc là je vais la descendre. Là c'est inversé, donc on va tout simplement monter, passer sur le côté, remonter et tourner. Donc là ça sera bien mis. Donc on va faire ça pour chaque, donc là je vais faire l'arête blanc bleu, voilà. Après l'arête blanc rouge et l'arête blanc orange. Donc là j'ai fait la croix et là il y a de chaque côté il y a ça. Euh, donc maintenant on va passer à faire la face blanche Donc en mettant d'abord les coins. Donc le coin blanc, orange, vert. On va le mettre là. Et on va faire comme ça. On va descendre. On va le mettre à côté. Et on va remonter. Donc là, ça sera bien mis. Là, on va mettre l'arrête blanche, rouge et verte. Donc là, on fait pareil. Là, on va mettre l'arrête blanc, orange et bleu. Donc là, si elle est en dessous, on va descendre. Tourner deux fois. Remonter. Tourner encore que ça soit en dessous et on va faire la même chose que tout à l'heure là ça sera bien mis après il nous faut l'autre donc là c'est pareil donc on va faire 2 deux, deux. après on va retourner on va faire la même chose donc là on a la première couronne ça s'appelle maintenant on va placer les arêtes pour faire la deuxième couronne donc l'arête blanc euh, orange et bleu là on va l'inverser donc l'arête si, la, si le, le bleu il est en haut on va le mettre en dessous du orange on va descendre, tourner deux fois, remonter, tourner deux fois, et faire comme tout à l'heure, remonter. Et là, ça sera mis. On va faire ça pour chaque truc. Donc là, on inverse. On descend, on tourne deux fois, on remonte, on tourne deux fois, et on remonte. La même chose pour celle-là. On descend, on fait deux fois, on revient deux fois, on remonte. Et maintenant, celle-là, elle est déjà mise, donc on va juste enlever le coin et le remettre. Après, donc là, c'est déjà inversé. On va faire, on descend. On tourne deux fois, on retourne deux fois, comme ça. Et donc là, on a la deuxième couronne. Maintenant, on va passer à la croix orange. On va, déjà, on va tourner. D'abord, on va monter celle-là d'un côté où il l'arête n'est pas encore mise. On va monter. On va faire partir le blanc là. Remonter celui qui a deux l'arête blanche et l'arête et le coin. On va revenir comme ça. On va baisser celui-là, remettre celui-là. Donc là, on va refaire cette étape jusqu'à ce que la croix, la croix jaune soit mise. on monte. Et voilà. Donc là, c'est déjà bien, mis, il y a le truc. Et là, maintenant, on va pouvoir faire la face jaune. Donc là on, va, là, on va taper dans ça. On va monter. On va tourner. On va redescendre. On va tourner. On va remonter. On va tourner deux fois. Et là, la face jaune sera mise. Maintenant, il y aura forcément deux coins qui seront bien mis. Là, il y en a il y en a, il y en a déjà deux. Donc, on va la prendre à l'opposé. Descendre celui-là. Descendre ensuite celui-là. Monter le blanc. Tourner deux fois pour que ça fasse une espèce de L blanc. Remonter comme ça. Faire passer les deux. Et, et remonter le blanc. Ça va être comme ça. On va faire deux fois. On va faire deux fois. Donc là, euh, on a toutes les arêtes bien mises, donc on n'a plus qu'à tourner. Donc là, ça sera tout bien mis. On n'aura plus qu'à faire une face. Donc on va prendre l'arête, on va monter, et on va tourner par exemple euh, là. On va descendre ces deux, on va changer l'arête qui est là, on va remonter les deux, et on va remettre le blanc. Et bon, là ça ne marche pas, donc on va faire ça. Et voilà. Donc là, il y, y a la face verte qui est mise. On va la prendre à l'opposé, comme pour tout à l'heure. On va refaire, sauf que cette fois on va pas tourner dans le sens qu'on veut. l'arrêt bleue, elle est là, donc on veut, on va la mettre au-dessus, là. Donc on va faire ça. On va descendre les deux, échanger l'arête, remonter les deux, tourner. Et là, ça sera forcément bien mis. Comme ça. Voilà. Après, il y a les figures, genre euh, le damier. Faire. donc on tourne deux fois dans chaque sens après il y a ce que moi j'appelle le biscuit je sais pas pourquoi donc euh, on va descendre celui-là par exemple on va, on va faire en sorte que ça soit comme ça, ça c'est assez joli voilà c'est tout pour aujourd'hui